Bonjour. Bonjour les enfants. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, euh, on va faire euh, une leçon très importante de l'orthographe, encore une fois. Et la façon d'écrire les mots. Alors l'orthographe, cela vous aide euh, à faire la dictée. D'accord alors prenez s'il vous plaît votre livre préféré, l'art au mes chers élèves de C1 et allons-y, on va découvrir ensemble la leçon d'aujourd'hui. Alors bonjour les élèves, prenez s'il vous plaît pas 73, orthographe. La lettre T et les différents sons qu'elle transcrit. Euh, vous voyez ici un dialogue entre Madame Tazi et la Tefa. Qu'est-ce qu'on va faire On va relever dans le texte ci-dessous les mots contenant la lettre T et on va les ranger dans le tableau. Et c'est un tableau qui se compose de plusieurs euh, colonnes. Il y a T, E, E accent grave et accent aigu, C et la lettre T et mute. Alors on va lire d'abord euh, le dialogue entre Madame Tazi et la Tefa. Je sais Monsieur Hm est un très bon docteur. Il prend euh, beaucoup de précautions quand il fait une piqûre. Mais Madame, crois-moi, la piqûre c'est comme la roulette chez le dentiste autrefois, ça faisait très mal, mais maintenant on ne sent plus rien. Je vous donne ici quelques exemples, vous terminez aussi. Il y a euh, T es comme dans tarte, comme exemple de docteur, comme l'exemple de roulette, dentiste, etc. Vous pouvez remplir, euh, s'il vous plaît cette colonne avec le santé. T. Comme E, accent E, euh, accent grave, comme C, comme l'exemple de E, ici, E comme l'exemple de et » et comme l'exemple aussi de C. C, E et E. Et, et. et avec ET, et avec EST, c'est le verbe être et c ».« euh, Et comme dans paquet, et mal, malheureusement il n'y a pas de et c comme dans action, comme l'exemple de précaution. Précaution. Et la lettre T est muette à la fin d'un mot, comme l'exemple de fait. Il y a huit fois fait. Mm -hmm. Alors, il y a fait, il y a z. Yes, on ne sent plus, euh, on, on sent ce son, son, son. Il y a la lettre T à la fin et muette. Alors, quels sont tous les sons que peut-il transcrire la lettre T Alors, soit avec T, soit avec double T. Soit avec euh, A, comme l'exemple de C, ou A, comme l'exemple de paquet, ou C, ça veut dire S, action. Il n'y a aussi aucun son, surtout à la fin d'un mot. Alors, euh, j'écris la lettre T, soit avec T, soit avec double T. Euh, le, le, le, oui euh, Quels sont tous les sons que peut transcrire la lettre T T, double T, et, et, aucun son à la fin d'un Alors, je m'entraîne ici. retrouve le mot intrus dans chaque liste. Alors, bonnet, bouquet, chocolat et poignet. Alors, je trouve ici chocolat, parce qu'il y a T à la fin. Aucun son ici. Pâte, noisette, tarte, bottes Alors, euh, tous les mots, c'est avec double T. Mais malheureusement, tarte, non parce qu'avec un seul T Aliment, joués dents et biscuits alors il y a la lettre T à la fin aliments biscuit biscuits Mais... alors on continue mes chers élèves Aliment, joués dents et biscuits alors vous voyez il y a T à la fin aucun son à la fin d'un mot aliments dents et biscuits oui, oui, il y a la lettre T, mais elle ne se prononce pas. Mais jouer se prononce comme l'exemple de l. jouer, comme l'exemple de paquet. Ça, c'est ce qu'on appelle l'accent grave. Pardon, c'est pas l'accent grave, mais l'accent aigu, parce que c'est un peu, oui, c'est très grave. Jouer, bâton, addition, ration, soustraction. Alors, addition, il y a le son C, ration aussi, soustraction aussi, mais bâton, non. Alors, le mot intrus, c'est bâton. Ici, le mot intrus, c'est jouer. Le mot intrus, c'est tarte. Et le mot intrus, c'est chocolat. Pourquoi Parce que ici, chocolat. T. Il n'y pas de son. Tarte, il y a le son T. Et écrit avec euh, une seule lettre. Jouer, c'est A. C'est l'accent aigu. Les autres, T. À la fin, ne se prononce pas aucun son. Euh, ici, pourquoi on choisit euh, bâton Parce qu'il a... participe à transcrire le son t. Mais les autres non. Il participe à transcrire le son s addition, soustraction. Ration. Alors, on passe maintenant au deuxième exercice. Range les mots suivants dans le tableau. <coughs> Alors, croissant navet, couvert, robot, bouquet, escargot, lit et poignet. C'est-à-dire, je vois la lettre T et j'entends le son et accent aigu et la lettre T est muette. Je vous donne un exemple, croissant. Est-ce que je prononce le, la lettre T? Non. Alors, la, la lettre T est muette, croissant. Mm -hmm. Mmh, robot, mmh. escargot, lit. Alors euh, tous, ces, tous ces noms, la lettre T muette. Croissant, mmh, je ne prononce pas le T. Es. Euh, couvert, T es à la fin est muette. Robot, lit. Les autres noms, par exemple navet, accent aigu, navet. Euh, croissant, couvert. Couvert aussi, couvert, oui, c'est la lettre M. croissant, couvert, robot, lit. Mais navet, bouquet et poignet, c'est le sang mm -hmm. Pour eux ici, si c'était l'exercice de la maîtresse. Elle va bah, vous copier seulement les mots dictés. Comme exemple un carnet, attention, une dictée, là C'est une sorte d'entraînement à la dictée. Onge les mots suivants dans le tableau. Alors, je vois T... Mais j'entends le santé et le son S. Dalmas, dalmatien. C'est pas dalmatien non, dalmatien. Dalmatien. C'était. Goutte. C'était. Autriche. C'était opération non? Opération c'est le son S. Alors je dois la mettre ici. Recréation ici. Recréation. Cartable voilà. Docteur voilà. Minicieux minicieux. C'est ici. Que je dois mettre, mes messieurs. Attendre. Potion. Je dois faire attention ici. Potion. Je vais, en, je vais en, le sens patte Alimentation. Alimentation, il y a eu. Soit sois. Alimentation. Partie, c'est montrer les Alors, dans le matin. Ici. Goûte. Autriche. Opération. récréation le cartable, ici. docteur ici, messieurs attendre ici, potion, pâte, alimentation. Alors pour dalmas dalmatien, non, non, c'est dalmatien. Non, non, il y a une petite faute ici. Dalmatien, dalmatien, c'est écrit ce avec dalmatien voilà, dalmatien, c'est avec le sens, c'est pas avec le sens T, non le sens S, alors je répète, dalmatien, c'est dalmatien, faites attention ici, goutte, ici, autruche, ici, opération, ici, récréation, cartable, ici, docteur, ici, messieurs, attendre, Potion. pâte alimentation, et deux. dalmatien, N'oublie pas de bien prononcer ce mot, dalmatien, ce n'est pas dalmatien, non, dalmatien. Alors, merci beaucoup pour votre attention, on passe maintenant aux exercices d'activité, allons-y.